Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome uh, to this event. Uh, on behalf of the director of the Center of the Studies, welcome to Barcelona. Welcome to the Center of Legal Studies uh, that belongs to the Justice, uh, Rights and Memory uh, Department of the Government of uh, Catalonia. She uh, wanted to be here with us today, but it was not possible for personal reasons. And this is why I Um uh, thank you all uh, the ones present in the hall and the ones present online for being here with with us A special thanks uh to uh, miss yolanda Aguilar. she is the secretary of the ministry of the administration with the justice of the uh, justice rights and memory department and she's here on behalf of the minister of justice rights and, and memory thank you very much for, for being with us today And a special thanks as well to Mr. Dragos Kilea, who is the president of the ICB, uh, and a good friend of us for, for many, many years. Uh, the relationship among ICB and uh, the Center of Legal Studies started in 2008. And uh, it was an initiative of uh, Mr. Luis del Castillo, who contacted with the center and with the Ministry of Justice, uh, just to, uh, with the idea to establish a strong relationship, uh, a strong uh, relationship in the collaboration matters in the field of the penal justice, of the criminal justice at the international level. Um, From Since that moment, we started a very fruitful collaboration uh, that, uh, in a sense, uh, led us to introduce the Penal Criminal uh, International Law uh, in inside uh, the matters that are important for the staff of the whole department, as, as well as to other operators in the judicial field that are more interested in this matter since that collaboration was started. Um, as a consequence of this, uh, every year uh, we organize it, uh, seminars, congress, uh, encounters uh, related with uh, matters that are important in the field at, at the moment, and we have created uh, we may say yes uh, in these terms an agora for uh having good discussions i remember very well for instance last year uh just a week after the invasion of the uh, russian army of the territory of academia we had here a very very important uh, conference where the prosecutor office of the uh, uh, Uh, Penal Tribunal International of The Hague informed us about the initiatives that uh, they, we, he started to take in order to uh, recollect information about the, the things that were occurring on the field in Ukraine at that moment. And uh, two weeks ago, we hear some of the positive results of this work done during this year in terms of the international order of detention of uh, Mr. Putin and other responsibles. So I I do think that this is a good example of how important are these meetings and how on time they used to, uh, to arrive. Um, as well, it's uh, four years, um, the IECB uh, has uh, uh, its uh, General Assembly, and uh, uh, in this General Assembly, there's uh, uh, the elections related to the, the position of the President and the Board, and as far as it was informed, tomorrow, it will take place uh, here at the Center of Legal Studies, this meeting as well. So, good luck for, uh, for, for tomorrow. Um, I don't i don't uh, want to add uh, nothing more uh, just to stress that uh, the conferences today uh, i think as i said before arrived very on time and the responsibility of the international uh, criminal uh, of uh, of the judicial persons is a very very Uh, important matter today we know that there are important changes uh, in, in the field that by now uh, the penal responsibility is not a matter only of the well, individuals; it is as well a matter of the enterprises and the companies and the uh, institutions that belong to these persons which is at, uh, uh, an attempt to uh, adapt uh, the international rules to what is occurring in the market what is occurring in society and we are seeing these uh, these weeks and these last days uh, good examples in terms of uh, technologies banks and other uh, companies that are created uh, important damages and uh, who is responsible for these damages who has to answer to these damages is a very important question to solve uh, nowadays so Again, uh, the, the meeting arrived very, very on time. We have very, very uh, high level speakers. Ms. Merchel uh, Rege, Mr. Claudio Lamela, uh, Daniela Depuy, uh, Jamantik as well uh, will be with us, and for sure that they will give us very important inputs for understanding better what is going on in this very, very important matter. With nothing more to add, I'm very pleased to pass the, the floor to Ms. Yolanda Aguilar. Thank you very much. Thank you, Mark. Well, I prepared a few words in Catalan. I wish. Um, yes. Yeah? Um, I will speak slowly, but uh, I wish you can understand me in Catalan. I think it's important you can hear this beautiful language. Bona tarda a tots i a totes. Deixeu-me en primer lloc fer una salutació especial al president del Col·legi d'Advocats Penal Internacional, el Sr. Draus Chilea, al subdirector general i a l'equip del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada com a anfitrions, els ponents que avui ens acompanyen i a tots els assistents. En nom del Govern de la Generalitat, em fa molta il·lusió inaugurar aquesta Jornada de Justícia Penal Internacional et drets humains i que tractarà sobre la responsabilitat penal de les persones juridiques. La pròpia organització d'aquesta jornada és una bona notícia perquè posa de relleu la importància de la responsabilitat eh, penal d'aquestes persones juridiques i molt especialment de les empreses en l'àmbit internacional començo doncs amb un agraïment al Centre d'Estudis i al CAPI, al Col·legi d'Advocats per Internacional, per la iniciativa, per l'organització d'aquest esdeveniment i un agraïment que vull estendre a tots i, to i a totes les ponents del nivell que tindrem avui. Certament, en les darreres dècades, hem assistit a un procés de, de globalització econòmica sense precedents en la història de la humanitat. Desenes de milers d'empreses ja no es mouen en el marc de l'estat-nació sinó que tenen activitat en diferents països i sovint en, en diferents continents. Els marcs reguladors, en canvi, continuen majoritàriament al voltant de l'estat-nació. L'economia s'ha globalitzat més que la política. I parlo de, de política entesa com aquella activitat que, que defensa l'interès general, com activitat reguladora en benefici de la, de la ciutadania, que ha de regular també, per tant, a les persones jurídiques que es mouen en el marc internacional. I en aquest context, els procediments judicials moderns ja no es poden comprendre sense una consciència de globalitat i de cooperació internacional. La dimensió transnacional de l'economia i la responsabilitat jurídica de les societats obliga a superar la lògica de l'administració com a ens independent i autosuficient. Malgrat les limitacions competencials que tenim a Catalunya, les administracions públiques també han de ser capaces de teixir i col·laborar amb aliances internacionals que fagin complir les normes a tothom, sense excepcions. L'activitat de les empreses transnacionals té un impacte molt significatiu en els reptes globals, com ara el canvi climàtic, les desigualtats socials o els drets laborals. Caldons establim establir mecanismes efectius per tal de responsabilitzar i sancionar aquestes entitats i, si escau, per la comissió de delictes que poden tenir un impacte molt negatiu en la vida de les persones. Per la part que ens toca, les administracions públiques com la Generalitat de Catalunya podem jugar un paper rellevant en tasques com ara la digitalització, la formació dels operadors jurídics o l'establiment de xarxes internacionals a tots els nivells, també a nivell tècnic. Podem i volem també fomentar una cultura jurídica de prevenció de la Comissió de Delites i de Protecció de Drets en el marc de processos internacionals. També, és clar, col·laborem de forma proactiva amb els organismes i jurisdiccions internacionals de justícia penal i de defensa de drets humans. I no parlo només del Departament de Justícia, que també el Govern de la Generalitat va aprovar le mes passat la estratègia de drets humans per Catalunya de Catalunya i que inclou també una dimensió internacional amb repercussions rellevants en l'àmbit del dret. Els drets humans doncs inspiren i guien la nostra acció política en tots els àmbits de govern, també en el de la justícia. I acabo la meva intervenció doncs agraint i reitarant aquests et eh, agraïments desitjant-vos a tots i a totes una molt bona jornada. Moltes gràcies. Merci beaucoup, M. Draus, la um, de Chère uh, madame, cher monsieur, je veux parler en français un peu et je veux commencer en catalan buenas tardes ». Je ne veux pas me lancer plus uh, pour uh, dire uh, dans cette uh, uh, langue qui est une langue exceptionnelle pour moi. Et vous connaissez bien que depuis plus de dix ans, après notre connaissance et amitié avec euh, Luis del Castillo, euh, je suis venu ici très fréquemment et avec une grande fidélité. J'ai des amis ici que je veux saluer, comme euh, Eulalia Pascuali Lagunas, euh, notre cher collègue comme euh, Jaume Antich-Solaire, et il y a aussi des, des collègues qui ne sont pas ici, comme euh, par exemple David Kerol, des avocats euh, très, très fameux et très bons, euh, Antonia Rocha González, qui est notre euh, trésorière. Mais pour nous, c'est une grande, grande honneur et nous sommes fiers parce que le gouvernement de Catalogne c'est toujours avec nous. Et aujourd'hui, je veux remercier aussi à Madame la Chancellera par le biais de, de, de Madame la Secrétaire Yolanda Aguilar que aujourd'hui, pour notre réunion, le gouvernement de Catalogne a envoyé euh, Madame Yolanda Toubi euh, pour être ici avec nous. Aussi, je veux remercier à euh, Madame la Directrice par Monsieur Marc, parce que ici nous sommes comme à la maison. C'est notre maison ici dans le centre des studios juridiques de Catalogne. Et je ne veux pas oublier de remercier à la International Criminal Court, la Cour pénale internationale, qui est représentée par euh, Madame Merisal, qui est euh, procureur. Et le rôle de procureur de l'AE c'est euh, d'une importance exceptionnelle aujourd'hui après le mandat d'arrestation de Poutine et après toute cette pression médiatique qui est sur le, la Cour pénale internationale. Donc, je veux remercier aussi à Madame la procureure parce qu'elle est ici avec nous. Après tout ça, je veux vous dire seulement quelques mots parce que on va attendre les... Les présentations très, très, très impressionnantes de notre collègue Claudio Lamela qui vient d'Argentine et de jean homé Antich Soler, notre secrétaire général. Donc, seulement pour donner la dimension internationale de Barreau pénal international. Nous sommes représentés sur tous les continents parce que l'Asie est représentée par Monsieur. Deng, Trung Nguyen, qui vient de Vietnam. Dans quelques instants, il va être notre vice-président. Il va venir ici, Monsieur Abouba Ali Maïga, qui est avocate à Bamako, Mali, où on a eu le premier congrès de barreau pénal international en Afrique. Claudio Lamella, il représente l'Amérique latine. il vient d'argentin mais aussi, on a parmi nous le professeur Ken Gallant, qui est de l'Université d'Arkansas. Il va être demain un online liaison. Il est membre du conseil et du comité exécutif du barreau pénal international, il représente euh, le continent de Nord-Amérique. Donc, nous sommes une vraie dimension internationale. Nous avons des collègues d'Italie, de France, euh, bien sûr d'Espagne et de Catalogne, parce que euh, Catalogne est très fort représentée dans le barreau pénal international. Maintenant, euh, grâce à cette situation que je suis président depuis quatre années, c'est la Roumanie qui est bien euh, représentée, avec mes collègues, mes deux collègues qui sont ici, mais aussi des autres qui sont membres et qui ne sont pas venus. Donc, on peut dire que le barreau pénal international est, euh, a une dimension universelle, et c'est ça aussi grâce à la Catalogne, à la Junta de Catalogne, au gouvernement de Catalogne, et donc à tous ceux qui... le support que nous avons ici chez vous. Donc, on va continuer à travailler. Et pour nous, la Jornata de justicia pénale internationale et les droits de l'homme sont très importants. Chaque année, on a prévu des, des conférences sur cette thème de l'avenir de la justice pénale internationale, euh, toutes les challenges de, de la justice pénale internationale, euh, tout ce qu'on doit faire est le plus important, et je m'arrête ici, parce que même Luis Del Castillo disait comme ça que les avocats parlent beaucoup toujours, donc je dois m'arrêter, mais on doit faire quelque chose que les grands pouvoirs deviennent des États partis au statut de Rome, parce que ça, c'est un, un, un, un, un des grands problèmes de la justice pénale internationale, que les grands pouvoirs, ils ont participé pour rédiger le statut à Rome, mais ils ne veulent pas signer pour s'impliquer totalement. Donc, pour nous, les autres, parce que vous savez aussi qu'il n'y a pas justice sans des avocats. Ça ne peut pas se faire. Donc, on doit tous travailler dans notre pays pour accueillir plusieurs pays dans le statut de Rome, mais aussi pour faire d'un sort de convaincre les grands pouvoirs de signer et de participer pleinement, pas pour être sûrement en dehors. Parce qu'aussi, vous savez, c'est très facile de parler quand tu es en dehors et c'est plus difficile quand tu es dedans dans les, les problèmes et tu signes et tu prends la responsabilité. Donc, je m'arrête ici parce qu'on euh, a écouté euh, des choses très intéressantes qui vont nous porter euh, entre Argentin et euh, l'Espagne. Et je finis, j'ai pro, promis que je finisse, mais je veux dire aussi un mot sur la responsabilité pénale des personnes morales en Roumanie, à savoir qu'aussi dans notre code pénal, euh, les personnes morales sont punies avec des amendes, mais aussi avec des peines complémentaires qui euh, marchent jusqu'à dissolution de la personne morale qui est punie euh, pénalement par, euh, par la loi pénale. Et aussi, euh, on, on doit infliger des différentes peines euh, aux, aux personnes morales, par exemple, de publier la... Euh, sentence, l'arrêt euh, pénal, que tout le monde va connaître que telle ou telle personne euh, morale a été condamnée par la justice pénale. Mais dans une autre occasion, on va se préparer avec la situation concrète de notre code pénal et de procédure pénale de Roumanie sur ce sujet, comme pour aujourd'hui avec Claudio et Jaume. Je vous remercie beaucoup à tous et à toutes. Et j'espère de nous revoir dans une autre conférence comme ça sur la même thématique. Merci beaucoup.